Donc, on va commencer avec une question. Alors, on n'a pas le nom, mais ce n'est pas grave. 525 s'affiche sur mon écran. Donc, les hommes rencontrent souvent plusieurs femmes en même temps. Si la personne devient froide, mais il revient quelques mois plus tard, comment on peut réagir Ok, alors, c'est quoi cet a priori <rire> Les hommes rencontrent plusieurs femmes en même temps. Eh bien, les femmes aussi, pourquoi pas En fait... Je vais ré... Il y a plusieurs parties dans ta question, donc je vais, ré... je vais la découper euh, parce que ça me paraît intéressant. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui se posent cette question. Alors, déjà, avant, quand on est au stade d'échange, quand on est au stade de découverte, quand on est au stade d'exploration, quel est le problème à explorer, découvrir, échanger avec plusieurs personnes À ce stade-là, moi, ça me paraît plutôt normal. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prétendre que la personne nous plaît vraiment avant de l'avoir rencontrée. Donc pourquoi être dans cette démarche où on se dit que euh, échanger, ça ne mange pas de pain On peut très bien échanger avec des personnes euh, et puis être quand même sérieux dans sa démarche. Souvent, vous avez des a priori sur oh, la personne échange avec plusieurs personnes, donc elle n'est pas sérieuse. Si, elle est sérieuse, mais elle ne vous connaît pas. Tant qu'elle ne vous connaît pas, elle ne peut pas savoir si vraiment vous lui plaisez ou pas. Et donc, il n'y a pas de problème. En fait, à ce stade-là, on ne doit rien à personne. Ah, c'est vraiment la première chose. Je sais que ça va peut-être réagir dans le chat. <rire> je sais que ça va créer peut-être une polémique, ce que je suis en train de vous dire. Mais essayez de prendre un petit peu de recul euh, et de vous dire qu'il y a des étapes dans les choses et que la partie exclusivité, elle peut pas venir au premier message. Ça n'aurait pas de sens. Essayez de voir les choses comme ça. Ok Alors, c'est pas tout ce qu'il y a dans ton message. Dans ton message, dans ta question, il y a... Toi, tu fais le lien avec le fait que la personne rencontre plusieurs personnes et du coup, la personne devient froide et re revient plusieurs mois plus tard. Alors déjà, si la personne devient froide, alors est-ce qu'elle devient froide ou est-ce que tu es dans des attentes qui ne sont pas répondues et tu prends ça pour froid Bon, Pose-toi la question quand même. Mais si la personne devient froide sous-entendue, elle prend de la distance, peut-être qu'elle répond moins, peut-être que je ne sais quoi, ou elle est moins chaleureuse dans, dans, dans ce qu'elle t'écrit, ou moins, moins volontaire, on va dire, dans la démarche vis-à-vis -vis de toi de la distance. Dans ces moments-là, ne poursuis pas, ne harcèle pas, n'envoie pas 50 messages, tu prends de la distance, ok Et d'où l'intérêt aussi de pouvoir échanger avec plusieurs personnes, parce que tu vois, c'est des situations qui peuvent, qui peuvent arriver. Comment réagir maintenant quand la personne revient quelques mois plus tard bah, En fait, tu vas réagir comme tu le sens. Est-ce que la personne revient avec des mots, avec une intention, avec des choses qui te touchent et tu as envie de voir, ça veut pas dire que tu donnes toute ta confiance, tu as juste envie de voir. Et à ce moment-là, bah, euh, échange. Ou est-ce que tu es passé à autre chose, tu as envie d'autre chose, euh, et à ce moment-là, bah, tu, tu, tu, tu peux très bien euh, euh, répondre que bah non, tu es, es passé à autre chose, etc. Donc, il n'y a pas de bonne façon de faire. La seule fa bonne façon de réagir, c'est la façon qui correspond à ce que tu es en train de ressentir sur le moment. Et ça, tu ne peux pas le prévoir à l'avance. Ok Alors, nous avons Gentilhomme pose la question, une relation à distance est-elle possible et si oui, comment la gérer Oui. <rire> oui. Alors moi, tu sais, euh, je l'ai déjà dit à des lives précédents, je crois vraiment que dans ces critères de recherche, il ne faut pas se limiter aux deux kilomètres <rire> autour de chez soi. Parce que l'amour peut être n'importe où et ça serait bien dommage de s'abstenir. Moi, je crois que quand on a bah, la chance de faire une belle rencontre amoureuse, les aspects logistiques, je ne dis pas que ce n'est pas une question et que je ne dis pas qu'il n'y a pas des choses à organiser. Je dis simplement que ça devient un problème de riche. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous êtes dans une démarche de rencontrer l'amour. La problématique de la personne, elle habite à 30 bornes, à 100 bornes, etc., elle est secondaire par rapport à cette belle démarche qui est rencontrer l'amour. Donc, une relation, euh, une relation à distance, c'est possible. Déjà parce que potentiellement, en rencontrant l'amour, à un moment ou à un autre, elle ne sera plus à distance. C'est-à-dire que c'est en étant amoureux qu'on peut prendre des décisions de se rapprocher. tu vois. Du coup, je trouve que c'est une bonne question à se poser. Ça voudrait dire que tu es amoureux ou que la personne est, est amoureuse aussi. Comment gérer Moi, je crois que là, l'aspect communication est d'autant plus important. Ça veut dire que, et là, l'aspect « je ne fais pas tout par écrit » est très important. On ne vit pas, on n'entretient pas une relation qu'en étant par SMS. Je sais que c'est la mode. Je sais que je vais vous paraître vieux jeu. <rire> J'assume totalement. Mais ce n'est pas vrai. Et surtout quand on est à distance. Quand on est à distance, on s'appelle, on fait des visios. On se dit quand on va se revoir. C'est important d'avoir un point d'ancrage, de savoir que la semaine d'après, 15 jours après, que sais-je, on va se voir. On crée du lien entre les fois où on se voit. Et ça, c'est la meilleure façon de gérer. Et à un moment, quand vraiment on sent que, bah ouais, on est vraiment bien dans cette relation, eh ben, on discute d'un rapprochement. Voilà mon conseil. Tristana, pourquoi n'ai-je pas le déclic Ah, intéressant. Qu'est-ce que tu appelles le déclic, Tristana Qu'est-ce que tu crois que serait le déclic Parce que moi, je sens des croyances derrière cette question. Je sens la croyance de du fantasme, du coup de foudre, du fantasme de tout mon être est transporté au premier message ou à la première photo. Je sens un peu de ça. Je grossis peut-être le trait, hein, Tristana, euh, mais mais je sens que tu as une attente vis-à-vis d'un ressenti que tu aurais ou que tu n'aurais pas. Tu vois En fait, tu n'as pas besoin d'avoir le déclic. Si tu enlèves déjà cette façon de voir les choses, je t'assure que ça va ouvrir un champ pour toi qui est assez important. Ce dont tu as besoin, ce n'est pas d'avoir le déclic au moment où tu vois un profil, au moment où tu commences à échanger. Ce dont tu as besoin, c'est de te dire « Ah, pourquoi pas ?» Juste ça, tu vois Toi, tu as ce truc du déclic, un peu à l'audrose de qu'on te fait. Non, en fait, les premières démarches sont une démarche de « Pourquoi pas ?» sont une démarche de « Tiens, j'aimerais bien en savoir un petit peu plus, tu vois ?» c'est pas du tout la même chose que ce que tu dis. Et du coup, si tu es dans cette démarche-là, bah, tu vas pouvoir ouvrir des portes petit à petit. Non pas pour avoir le déclic, mais pour petit à petit te rendre compte que, ouais, tu as envie de plus. Ouais, tu as envie de rencontrer la personne. Oui, tu as envie de la revoir, etc. Tu vois Donc, sors de cette croyance-là et tu vas voir que les choses, les perspectives vont s'ouvrir pour toi. Alors, anonyme. J'ai fait une belle rencontre sur Meetit et j'en suis très heureuse. Super, je suis très heureuse pour toi aussi. Nous nous entendons super bien, et notamment au lit, <rire> mais j'ai peur de rester le bon coup. Comment faire pour passer de cette situation à une relation sérieuse ?» Alors, et, c et elle est hyper intéressante, ta, ta question, parce que euh, on a vraiment, vraiment cette croyance, mais elle est véhiculée sociétalement aussi, hein, donc je comprends qu'on l'est. Il y, y a cette croyance, et il faut vraiment sortir. Et je m'adresse aux femmes, aux hommes, euh, voilà, à toutes les personnes qui nous regardent, que soit on est la femme, soit on est la maîtresse, ou soit on est l'amant, soit on est le mari. Non. En fait, la quête amoureuse, c'est un tout. Et tant mieux si ça se passe bien au lit, comme tu dis. Euh, c'est important euh, ne pas rester le bon coup, c'est faire en sorte qu'il y ait autre chose qui se passe. C'est-à-dire que c'est très important, la, la, la, le rapprochement, l'intimité, est très importante dans la construction d'une belle histoire. Évidemment, ce n'est pas suffisant. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, est-ce que vous partagez d'autres moments est-ce que quand vous voyez, c'est que pour ça Ou est-ce que vous partagez d'autres choses Moi, j'ai l'impression que vous partagez d'autres choses, tu vois. C'est pour ça que je me permets de te dire ça. Est-ce que vous partagez, vous créez d'autres liens, des sorties, des souvenirs Est-ce que les discussions sont profondes Et surtout, est-ce que tu as exprimé le fait que toi, ce dont tu as envie dans la vie, c'est une belle histoire Et évidemment, dans cette belle histoire, la sexualité est importante. Euh, mais je crois que c'est important à la fois dans ta communication de ce que tu veux vivre dans ta vie, et à la fois dans les moments que vous partagez, s'il y a vraiment cette communication sur une perspective que tu as envie d'avoir et s'il y a des moments partagés autres que le lit, tu ne seras pas juste le bon coup, ok euh, Et du coup, j'en profite alors pour les personnes qui ne sont pas encore dans la situation, mais pour anticiper, pour dire que c'est très important que la perspective amoureuse, elle soit euh, communiquée très tôt. Ça évite le moment gênant où je ne sais pas trop comment le dire, etc. Et très tôt, c'est dès le profil finalement. Quand on exprime qu'on a envie de vivre telle ou telle chose avec la personne, on comprend qu'on est dans une démarche où on veut vraiment se mettre en couple. ok Sans forcément utiliser les mots, comme je disais tout à l'heure. Donc, c'est important. C'est important dès les premières rencontres de dire, « bah Voilà, je ne sais pas si ça sera avec toi parce qu'on ne se connaît pas encore, mais voilà ce que j'ai vraiment, ce qui me ferait triper de vivre dans ma vie amoureuse, ça serait ça. Tu vois » C'est léger, pas, ça ne met pas la pression, vu qu'on n'est pas en train de dire « c'est toi en particulier ». Du coup, c'est plus facile à dire au début. Okay on attire et qui nous dit, Qu'est-ce que l'on doit faire quand nous n'avons plus rien à nous dire, que ce soit sur la messagerie ou lors d'une rencontre En fait, la situation, on n'a plus rien à se dire. Je crois qu'elle arrive quand on réfléchit beaucoup à ce qu'on dit. Je crois que quand on est vraiment en train de vivre le moment, quand on est vraiment en train d'être soi, spontané dans, euh, je sais pas moi, dans un truc qui, dans la conversation de ce qui nous est arrivé aujourd'hui, dans ce qu'on a envie de vivre, dans tel truc qui nous a fait penser à tel autre, je crois qu'il y, y a de la discussion en fait. Je crois qu'il y a beaucoup d'autocensure dans les messages et dans les premières rencontres parce qu'on est un peu timide, parce qu'on est un peu impressionné parfois et ça se comprend, évidemment. Mais je crois que c'est cette auto-censure parce qu'en réalité, que la personne, tu ne la connaisses pas bien ou que tu la connaisses, il n'y a pas vraiment de différence dans les choses qu'on peut raconter. On peut parfaitement s'ouvrir et raconter plein de choses. Donc moi, Thierry, je t'encouragerais effectivement à te détendre, à ne pas voir… L'inconnu comme quelque chose de si différent par rapport à une discussion que tu pourras avoir des, avec des gens que tu connais, parce qu'au bout du compte, il n'y a pas vraiment de raison que ça soit si, si différent que ça. Et ça va aller mieux. Ce que je voudrais te dire aussi, c'est que si à un moment il y a un blanc, euh, tu vois, tu en face de la personne, tu la rencontres, il y a un blanc, c'est pas grave. Commence pas à être là, oh là là, il faut que je trouve quelque chose, faut que je trouve, parce que là, tu te mets une pression qui va créer quelque chose d'un peu, euh, un peu malaisant, tu vois. Euh, moi, je crois que si à un moment il y a un blanc, tu peux sourire. Tu peux peut-être revenir des joues, ça tu le contrôles pas, mais peut-être c'est ce qui va se passer, tu vois. Et peut-être vous pouvez en rire. Peut-être qu'à ce moment-là, tu peux dire ben bah voilà, c'est jamais évident, la, la, la première rencontre, euh, voilà, peut-être que je suis encore un peu timide, etc. Tu vois, sois authentique et à la limite, dis-le, ça désamorce, ça désamorce tout. Jean, comment pouvoir retrouver l'amour après deux relations avec chacune deux enfants, ce qui m'en fait quatre, et pouvoir enfin trouver le bonheur et la stabilité bah, Là aussi, il y a une croyance. Qu'est-ce qui te fait croire que ça serait difficile ah, Tu vas me dire « Oui, mais j'ai constaté que… » Alors, tu sais, souvent, c'est l'œuf ou la poule. <rire> ça veut dire quoi C'est-à-dire que si potentiellement, tu as, dans, dans les rencontres, dans les échanges que tu as eus, eu l'impression ou, ou de manière avérée que c'était difficile, je pense que c'est parce que déjà, tu croyais que c'était difficile. Souvent, on crée ce que l'on craint. Et euh, du coup, si toi, tu es en train de penser que ça fait de toi pas le bon parti, pas le bon cheval euh, d'avoir euh, quatre enfants de deux euh, mères euh, différentes. Tu vas créer ça de manière énergétique, de manière inconsciente chez l'autre. Donc moi, j'ai envie de te dire, mais quel est le problème Moi, ça me fait dire au contraire que tu es quelqu'un qui sait s'engager, euh, tu es quelqu'un qui sait construire, tu es quelqu'un euh, qui sait engagé auprès d'une femme, auprès d'enfants, euh, c'est pas rien quand même. Moi, j'aimerais que tu changes ton filtre. Parce que là, pour moi, c'est qu'une question de filtre. Ton en filtre, c'est que tu es un homme qui sait s'engager. Bah, moi, je trouve ça cool, <rire> personnellement, tu vois. Il n'y a pas de problème, en fait. Attends, tu as eu quatre enfants, deux mères différentes. Quel est le problème Tu vois, Arrête de voir ça comme un problème. Parles-en le plus naturellement du monde. Euh, et puis, euh, et puis, euh, ça ne définit pas tout le reste de qui tu es, de toute façon. Donc, montre les autres parties de toi. Mais Je suis à peu près persuadée que toi, tu y vois, donc tu y crées un problème ça c'est la première chose et donc pour pouvoir enfin trouver le bonheur et la stabilité bah, trouver le bonheur et la stabilité ça sous-entend déjà que toi tu te trouves instable et pour moi c'est pas instable d'avoir été amoureux de deux femmes et d'avoir eu des enfants tu vois. donc je pense que le filtre et l'image que tu as de toi n'aident pas à trouver ton bonheur justement. on a Louis ah bah, les hommes sont en force ce soir, on a Louis qui nous dit Bonsoir, comment faire pour séduire une femme quand on est un grand timide et réservé Bah justement, ça revient un petit peu au conseil que je donnais précédemment. Je crois qu'il ne faut pas le cacher. Je crois qu'il faut le dire tout de suite, y compris peut-être des... Enfin, oui, en échangeant avant même de rencontrer la personne, en disant, tu sais, dans, de prime abord, je suis quelqu'un d'assez réservé, je suis quelqu'un peut-être un peu dans l'observation, je suis quelqu'un voilà, qui prend ses marques, le temps de faire connaissance, le temps qu'on se connaisse mieux, le temps qu'on y ait cette confiance réciproque qui se crée. Si tu me dis ça, moi je trouve que tu as déjà posé un truc avec une certaine stature, tu vois. C'est-à-dire que quelque part, tu as fait de ta timidité une force, en la montrant, pas en essayant de la cacher. De toute façon, c'est très compliqué de cacher sa timidité. Donc moi, je conseille vraiment, au contraire, de le poser sur la table, ce qui définit aussi et qui montre un peu ton rythme. Et tu es en train de poser certaines limites, tu es en train de poser les choses, et grand bien t'en face, tu vois. Je crois vraiment que c'est comme ça qu'il faut faire. Je crois que tout timide que tu es réservé, bah, profite-en pour avoir un bon sens de l'observation. Euh, parce que ne reste pas focus sur « Oh là là, je suis timide et réservé, il faudrait que je fasse sympa, pas, etc. » Si tu es timide et réservé, ça veut dire que tu observes aussi l'autre. Et prends ça comme un atout. Observer l'autre, c'est voir aussi ses réactions. Sentir quand la personne est intéressée, plutôt que de croire qu'elle ne serait pas intéressée parce que tu es timide. Et, et du coup, ça veut dire agir au moment opportun aussi. Donc c'est pas forcément un, un si gros handicap que ça si tu sais bien l'utiliser. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant Louis qui nous dit, bonsoir, comment faire pour séduire une femme quand on est un. Ah pardon, je <rire> vais répondre à cette question. Excusez-moi. <rire> question suivante, pardon. On a Julien qui nous dit, je ne sais pas quand et comment proposer le premier rendez-vous. Alors, je ne sais pas si tu étais là un petit peu avant euh, dans, dans le live. J'ai commencé à répondre à cette question. Euh, quand deux paramètres. Le premier, quand tu en as envie, c'est-à-dire quand tu ressens l'envie à l'intérieur de toi. Oui, c'est passé des choses dans les échanges. Il s'est passé des ça veut pas dire qu'il y a eu beaucoup d'échanges hein. Ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose, peut-être une fluidité, peut-être une complicité, peut-être hein, de l'humour, peut-être, j'en sais rien hein, ce qui va te toucher toi, tu vois. Que tu as été suffisamment touché par quelque chose dans tes tripes, dans ton cœur, dans je ne sais où, mais en tout cas qui te donne envie d'explorer euh, en, physiquement euh, la personne. Bon, ma, ma formule est très mal choisie, mais tu auras compris ce que je veux dire. Et, et ça, c'est le premier déclencheur, ton envie à toi. Okay la deuxième chose, c'est que je t'incite à proposer quand tu as envie, mais deuxième critère, quand tu sens qu'il y a du répondant en face. Si tu sens que la personne est réactive, qu'elle répond à tes messages, qu'elle rentre dans ton jeu, euh, que, que tu ressens de l'envie chez elle, Bingo, c'est le bon moment pour proposer, ok Comment le proposer bah, Le plus, le plus euh, simplement du monde. En, en justement, en disant, bah tu sais quoi, voilà tout, tout ce qu'on a dit, ou ce qui s'est passé là, ou enfin précise un peu, je ne sais pas ce qu'il en sera, ça m'a vraiment donné envie de te rencontrer. Ou ça m'a donné envie de te rencontrer. Est-ce que ça te tente Tout simplement, tu pas besoin d'en faire des, des tonnes, tu vois. Mais en fait... La formule n'est pas très importante. Ce qui est important, c'est le bon moment. Et le bon moment, c'est ces deux critères-là. David qui nous dit « Je suis en instance de divorce. J'ai bien envie de rencontrer des personnes sur Mythique. Très bien. Apprendre à les connaître et voir plus avec le temps. Comment aborder le sujet sans faire peur à l'autre Ah, le sujet, pardon. <rire> tu vois, j'ai tellement pas vu que c'était un problème que je n'avais pas compris ta question. Ça y est, j'ai compris. La, la question de l'instance de divorce, bah... Tu vois, regarde ma réaction. Et franchement, elle a été naturelle, ma réaction. C'est que ma réaction, je n'ai pas vu le problème. Je, je n'ai pas compris ce que tu me disais. En fait, pareil, bah, on en revient un petit peu à ce que je disais plus haut, là sur l'histoire des deux femmes avec les, les quatre enfants. En fait, toi, tu crois que c'est un problème. Si tu es vraiment en train de divorcer, bah, c'est ton histoire avec ton, ton ex, elle est terminée. Quel est le problème Donc, je crois que là, vraiment, ne te parasite pas l'esprit avec ça. C'est le plus simple du monde. Tu le dis. Mais tu ne le dis pas, oh il faut que je te prévienne, parce que sinon ça fait comme s'il y avait un problème, tu vois. Dans le flow de la conversation, au moment où ça sort, peut-être au moment où on se raconte un peu nos vies, au moment où on, on fait un peu l'état de où on en est amoureusement, bah, moi je suis en instance de divorce, euh, là, voilà. Et tu expliques. En fait, je pense que où tu as besoin de rassurer, c'est rassurer sur le fait peut-être que tu es prêt à rencontrer l'amant. Mais ça, tu peux le dire au même moment que où tu vas dire tout naturellement, bah, je suis en instance de divorce. Euh, voilà, tu peux dire, bah, franchement, t'inquiète pas, l'histoire, elle, euh, elle est vraiment dans le passé. Euh, ça fait belle durée que j'ai tourné la page. J'ai vraiment envie de passer à autre chose et, et, de, et, de, et, et de vivre une belle histoire. C'est plié si tu fais ça comme ça, tu vois. Donc, voilà, pour moi, il n'y a pas de sujet euh, vraiment euh, important. C'est toi qui vois ce filtre-là. Anne, ah, voilà une femme. Enfin, bonjour, comment être sûr qu'une personne est sincère, que son profil n'est pas faussé, photo ancienne ancienne bah, c'est pour ça, les amis, Alors, je, je parle plutôt pour les hommes avant de répondre à cette question. Anne, messieurs et mesdames, je vous en, j'encourage vraiment euh, à, à activer la fonctionnalité profil vérifié. Parce que profil vérifié, euh, vu qu'il y a une, un système de reconnaissance, effectivement, euh, si sur la photo, si en vrai vous avez 50 ans et que sur la photo vous en avez 20, peut-être que la reconnaissance ne va pas fonctionner. Okay Donc déjà, voilà. tourne-toi vers des personnes qui ont profil vérifié si vraiment, vraiment, tu es dans cette crainte-là. Bon. Maintenant, voilà, n'ayons pas peur non plus. C'est-à-dire que tu peux aller vers des profils qui n'ont pas encore vérifié, qui n'ont pas encore vu ce live. Peut-être qu'ils le verront en replay et donc qu'ils l'activeront plus tard. Euh, moi, je crois qu'il faut vraiment que tu sortes de la peur. Qu'est-ce que tu risques Qu'est-ce que tu risques à échanger avec quelqu'un Et au pire, à te rendre compte quand tu auras fait l'appel vidéo ou quand tu la rends compte que euh, bah, la personne elle n'est pas exactement comme ça. Oui, bien sûr, ce n'est pas plaisant. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne dis pas que c'est souhaitable, je ne dis pas que c'est plaisant, je ne dis pas que ça sera le meilleur moment de ta vie. Je dis simplement que cette peur-là ne devrait pas t'empêcher de t'ouvrir aux discussions, à la rencontre. C'est dans ce sens-là que je te le dis. Okay Parce que je sens que c'est ce qu'il y a derrière ta, ta question. Euh, sentir que la personne est sincère, très sincèrement, tu le sens. Tu le sens, là, dans ton intuition, dans, dans ce que la personne dégage. Enfin, moi, je sens voilà, cette problématique de confiance. Il y a tout un replay sur la confiance en soi et en l'autre. Je t'encourage vraiment à aller le voir, ça va beaucoup t'aider. Euh, en fait, pars du principe que tu n'as pas de raison de donner toute ta confiance, mais tu n'as pas de raison de te méfier non plus. C'est-à-dire que tu es dans la découverte, l'exploration, tu vas échanger des messages, potentiellement des appels, et tu vas sentir, parce qu'à un moment, à un autre, et assez tôt en général, quand on est un peu connecté à son intuition, on sent les choses qui ne collent pas, on sent tout ça. Et donc, moi, ce que je te propose, c'est que si tu sentais tout ça, de l'écouter plutôt que la plupart du temps, ce que vous ne faites pas, c'est écouter vos intuitions. Mais reste dans cette ouverture. Tu as beaucoup plus à gagner en étant dans l'ouverture et plutôt une certaine forme de confiance qu'être dans la méfiance permanente. Christine, bonsoir. Si le feeling ne perd pas au premier rendez-vous, je ne donne aucune chance, n'est-ce pas un peu trop rigide Alors, je ne crois pas que ça soit rigide. Ça dépend de ce que tu appelles « feeling » en fait. En fait, où je trouve qu'il n'y a pas forcément de raison de faire un deuxième rendez-vous, c'est si la personne ne t'a vraiment pas plu. Ça, c'est important, parce que, comme on l'a vu tout à l'heure sur d'autres sujets, euh, l'attirance fait partie des éléments pour vivre une histoire. On ne vit pas une belle histoire d'amour avec quelqu'un qui ne nous attire pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça. C'est un, une condition nécessaire et pas suffisante, mais c'est quand même une condition nécessaire. Donc, si la personne... T'as pas plus, ça veut pas dire esthétiquement. Euh, L'attirance, ce n'est pas que des traits. L'attirance, il y a un aspect chimique, il y a un aspect euh, qui se dégage de la personne et ça, on le contrôle pas. Si vraiment tu as été plutôt dans un mouvement de recul vis-à-vis -vis de la personne physique que d'aller vers, tu pourras toujours la revoir si tu veux. Mais ça, je pense pas que ça se change vraiment, tu vois. Donc pour moi, voilà, l'aspect attirant, c'est quand même quelque chose d'important. Mais je, je, je vais insister là-dessus, hein, parce que je ne veux vraiment pas qu'on se méprime sur mes propos. Attirance, ça ne veut pas dire oh, « je trouve qu'il est comme ci, comme ça, qu'il répond à mes critères physiques, il n'y répond pas ». Ce n'est pas ça l'attirance. Laissez votre corps parler. Voilà. Et parfois, notre corps, euh, il nous parle avec ce que dégage la personne quand on est en face d'elle. Et là, cette personne nous plaît, et ça ne veut pas dire qu'elle correspond à nos canons de beauté ou à nos critères. Okay C'est ça que je veux dire. Après, si dans Feeling, tu appelles, bah, oh, on n'a pas encore eu beaucoup de moments complices, pas... peut-être que c'est une question de réserve et de timidité. Et à ce moment-là, s'il y a eu quand même quelque chose de l'ordre d'une certaine attirance, mais qui n'y a pas encore eu les autres éléments, là, oui, ça peut valoir le coup de, de, de vivre un deuxième rendez-vous, peut-être sous une autre forme, en, ayant, en étant dans une autre activité qui va peut-être un peu euh, ouvrir les portes et peut-être que vous allez vous voir sous un angle nouveau. Donc, aucune rigidité de ce côté-là, Raymond, qui nous dit « Quels sont les messages à éviter au début ?» Eh bien, euh, les messages à éviter au début, euh, bah, c'est le fameux « Salut, ça va ?» dont je parlais tout à l'heure. Pour moi, c'est ma bête noire. Hein. Vous m'entendez le dire à chaque fois, mais c'est vraiment ma bête noire, surtout quand on fait des fautes d'orthographe sur le « ça va euh, ». Les messages à éviter, pour moi, ça va être aussi, je te dis comme ça vient, il y en a peut-être d'autres, hein, mais euh, ça va être des messages… Euh Déjà, très insistant. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, quasiment au premier ou au deuxième, mais j'ai déjà vu des personnes au premier, proposer une rencontre. Ça, il faut éviter parce qu'encore une fois, la rencontre est l'aboutissement d'une envie. Euh, là, là c'est très, très pressurisant. Ça peut faire très peur. Donc, ça, vraiment, je ne conseille pas. Des messages trop longs, trop lourds, avec trop, trop, trop. Ça peut être trop de compliments, trop d'explications de, sur soi, etc. On fait quand même un peu court dans le premier message. On n'est pas en train de mettre un poids sur la personne. C'est ce type de message-là qui ne va, va pas être au top. Je, là, il y, y a quelque chose qui me vient parce qu'on a déjà parlé et je sais que c'est déjà arrivé. Un message euh, limite de reproche. Alors, ça peut paraître complètement fou de faire un premier message comme ça, mais je sais que c'est déjà arrivé. Un message en disant, bah dis donc, tu n'as pas l'air très souriante sur ta photo. Ou, ah, bah dis donc, euh, voilà. Ça, on se doute bien qu'il faut éviter. Je, je, je n'imagine pas que quelqu'un ait envie de répondre à ce type de message. Alors, Laurence, qui nous dit maintenant, comment sélectionner d'office les bonnes personnes correspondant à mes critères <rire> Laurence. <rire> Ma chère Laurence, là, là, je sens pour le coup, euh, et je te le dis avec plein de bienveillance, un peu de rigidité. Euh, sélectionner d'office, euh, on n'est pas en train de faire son marché. Là. On ne sélectionne pas d'office, il n'y a pas les bonnes personnes et il y a encore moins les critères. Je vais essayer de remettre les choses à plat pour t'expliquer ma démarche. Moi, j'ai vraiment envie que vous sortiez de vos critères quand ils sont rigides. C'est-à-dire que moi, l'homme que je veux rencontrer, il faut qu'il soit Alors, physiquement, faut qu'il soit comme ci, comme ci, comme ça. Sa situation sociale, faut il faut qu'il soit comme ci, comme ci, comme ça. Le nombre d'enfants, il faut que ça soit ci, il ne faut pas qu'il ait été marié, il faut ceci, il faut cela. Mais Laurence, tout ça, je ne dis pas que c'est aussi poussé que ça, tes critères. Je, je grossis le trait pour faire passer le message. Tout ça, ce sont des freins à l'amour. L'amour, c'est pas ça. Quand on est dans cet état d'esprit-là, on est vraiment sur le chemin d'à côté. Moi, je veux te ramener dans le bon chemin pour l'amour. Le bon chemin, c'est de se dire que l'amour, vraiment, ça ne sera pas forcément dans, dans les critères que tu as définis pour te rassurer. Ce n'est pas ça, l'amour. La personne qui va nous faire vibrer, peut-être qu'elle n'aura pas la couleur de cheveux qu'on croit. Peut-être qu'elle n'aura pas le métier qu'on croit. Peut-être qu'en en fait, oui, elle aura été mariée. Ou peut-être qu'elle aura des enfants, etc. Peut-être que c'est cette personne-là avec qui tu vas, excuse-moi l'expression, mais j'ai envie de mettre un peu de légèreté dans tout ça, qui fait, ok euh, Mais qui fait dans le sens engagé, tu vois. Donc vraiment, arrêtons avec les critères. Le seul critère, c'est comment je me sens quand j'interagis, quand je rencontre, quand je suis à côté, quand je discute au téléphone avec cette personne. C'est ça ton seul critère, je veux que vous gardiez que ça, ok Alors oui, évidemment, critère, si tu cherches une relation engagée, que la personne est mariée, là oui. Mais tu vois, ce n'est pas ça dont je, dont je voulais parler. Okay euh, donc, il n'y a pas les bonnes personnes. En fait, les, les personnes vont de de devenir les bonnes si à chaque étape, tu sens que tu as envie de poursuivre. Tu Ce n'est pas un préambule, c'est une conséquence, les bonnes personnes. Euh, et comment sélectionner Pareil, on n'est pas dans un mode sélection. On est dans un mode, tiens, là, ce message, il me donne envie de répondre, de discuter. Je discute, je vois, ça le fait, ça ne le fait pas. Hop, on échange. On est là-dedans, en fait. Tu vois, Laurence J'espère que tu vois. Et, et tente une autre démarche et, et tu nous diras au prochain live coaching euh, comment, comment tu sens les choses. Et je vois que c'est déjà la dernière question. C'est passé vite encore une fois. La dernière question, c'est Ange qui nous dit « Est-ce qu'en tant que femme, je dois envoyer le message en premier ah, ?» ah. Alors tu sais, et peut-être que tu commences à me pratiquer si tu as vu d'autres live coaching ou les replays, les « je dois », les injonctions, moi, j'y crois pas beaucoup. Les règles toutes tracées, j'y crois pas beaucoup non plus. Il n'y a pas de règle. En tant que femme, tu peux envoyer le premier message. Euh, je sais sou que souvent, en tant que femme, ça ne vaut pas pour toutes, hein, mais c'est plutôt une tendance que j'ai pu constater, on a souvent envie que l'homme envoie le premier message. Donc, si c'est cette envie que tu as de laisser l'autre arriver à toi, suis ton envie, laisse l'autre envoyer le message, réponds. Si c'est comme ça que tu te sens mieux. Maintenant, s'il y a vraiment quelqu'un, tu as peur que la personne soit peut-être passée à côté, etc., et, euh, et, et qu'il y a vraiment ce truc avec cette personne, euh, bah, pourquoi pas envoyer le premier message Pareil, un message assez léger, une porte qui s'ouvre et puis après, tu laisses l'autre euh, venir à toi. Mais fais comme tu le sens. Fais vraiment comme tu le sens et, euh, et tu verras qu'au euh, final, ça n'a pas vraiment euh, beaucoup d'importance. Ce qui compte, c'est dans quelle énergie on est quand on envoie le message ou quand on le reçoit ou quand on y répond. Voilà les amis, c'était la dernière question. Alors on a essayé de répondre à un maximum, un maximum de questions. Euh, il y aura d'autres live coaching, évidemment, pour d'autres questions. Je vous remercie d'avoir été là, d'avoir réagi, d'avoir posé vos questions. On fait vraiment ça pour vous, pour vous aider. Je vous encourage encore une fois à optimiser votre usage de l'appli pour aller, pour booster vos chances de rencontrer l'amour. Euh, on est là pour vous accompagner sur toutes ces étapes-là et aussi dans, dans le coaching pour, euh, pour que vous puissiez être vraiment prêt euh, et vraiment vivre surtout cette démarche de manière la plus... Euh, la plus jolie pour vous. voilà Que ce chemin, il soit chouette et que la perspective de ce chemin soit encore plus chouette. Donc, un grand merci à vous tous. Encore une fois, un grand merci à Métis pour sa confiance, euh, de, de me laisser vous accompagner à chaque fois. Bah, C'est vraiment un grand plaisir pour moi. Et ce n'est pas fini, parce que pour ceux qui le souhaitent, moi, je vous propose qu'on est dans une super énergie là. On propose de, de poursuivre euh, dans une live room et c'est la live room after live coaching pour commencer à faire connaissance et à appliquer tout ce que l'on s'est dit, peut-être même échanger sur ce qui a été dit ce soir euh, en live. Je vous dis à très très vite sur un prochain live coaching et je vous souhaite une super soirée.